Bonjour Alors, comment refaire ces lunettes rapidement Ça, c'est facile, mais je vais vous expliquer comment faire. Euh, c'est vrai que les délais chez les ophtalmos s'allongent. Euh, le Covid n'aide pas, puisqu'ils ont des règles sanitaires plus importantes à respecter, moins de patients par jour, etc. etc. Et certains ont aussi profiter du Covid pour dire, allez hop, j'arrête, et ils prennent leur retraite. Donc, euh, depuis 2007, rallongé avec un autre décret en 2016, nous, les opticiens, puisqu'on est formés pour ça aussi, euh, on a la possibilité de vous euh, corriger la vue. C'est-à-dire que, vous voyez, on a du matériel, on a toute une salle exprès et, et dédiée, formée aussi depuis très longtemps à ça, hein, durant nos études, euh, et euh, donc, une ordonnance, on peut la renouveler pendant un certain nombre de temps. Donc, si vous êtes en possession d'une ancienne ordonnance, que vous voulez qu'on vérifie, juste vérifier la vue, ben vous passez au magasin. Euh, donc, euh, Alors que vous soyez en possession ou non d'une ancienne ordonnance, on peut vérifier votre vue. Euh, ceci dit, pour refaire les lunettes, il faut euh, et modifier la correction, on le fait euh, tous les jours. Euh, on peut le faire. Si vous avez entre 16 et 42 ans, on peut le faire pendant 5 ans. Votre ancienne ordonnance est là voilà, pendant 5 ans et on peut la modifier. La mutuelle fonctionne, etc. Tout marche euh, comme, euh, comme si vous aviez été chez l'ophtalmo. Si vous avez au-delà de 42 ans, on peut le faire pendant 3 ans. Voilà, avec un passage obligatoire, euh, on va dire, euh, pour les enfants. Hein, en dessous de 16 ans, on n'a pas le droit, on ne peut rien faire. Euh, ce qui peut se comprendre quand on connaît un peu l'œil. Et, et on ne peut pas non plus aussi, même si on sait le diagnostiquer, euh, on ne peut pas vous faire la première correction de presbycie, c'est-à-dire quand on ne voit plus de près. Euh, là, les ostabo ont jugé, et ce n'est pas forcément un mal, qu'il euh, y avait un passage obligatoire chez eux, au moins pour la première correction de presbytie. Voilà. Et bien écoutez, je vous attends chez Atalaistre sans problème. Vous avez la possibilité de venir sans rendez-vous, avec rendez-vous évidemment. Et, euh, et je vous souhaite une excellente journée. Allez, au revoir.